Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de l'impact du chaos en compagnie de Secrétary, Curiosity, Marine <rire> En fait je pense que juste ton pseudo cette fois-ci ça pouvait justifier le fait que moi à chaque fois je me trompe en tant que pseudo Twitter, Instagram, tout ça mais ouais Sur Youtube, Curiosity Donc, Ouais sur Youtube Curiosity, sur Twitter, T-Rex, non, T-Rex, -rex, ouais. sur... Curiosity T-Rex, Secrétary sur les jeux Ouais mais pourquoi parce que c'est. Faudrait que je remplace Curiosity par secrétaire. bref. Ah, donc l'objectif c'est de migrer vers ce nouveau pseudo en ouais, fait. Ouais, pourquoi pas. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui on est là pour ouvrir l'impact du chaos. Et euh, bah, on a fait moi Mode comme d'hab sur les voilà. displays. Parce que ben bah, les displays ça, ça, ça coûte cher. Donc on fait moins. On a des arrangements. Ouais, avec euh, Konami. Ah, non. ah non. Il a oublié les ciseaux. Non, elles sont là. J'aurais dû ouvrir, j'ai des griffes. Ouais, on le griffe. Calme. On les griffes. griffes. Je faire tiens comme ça je suis pas responsable en fait si jamais tu veux le mal mais du coup bah on sait déjà qu'est ce qui va intéresser euh, chacun Et du coup bah c'est parti donc dedans il y a 24 packs par boîte 9 cartes par pack du coup ça fait en fait 12 boosters chacun je vais l'arracher fais-le pareil je ne veux pas être responsable de l'arrachage de l'un la... Je veux pas euh, qu'après on va dire oui c'est pas j'ai cru donc, il peut mettre le présentant. Ouais, attends, il est mal découpé. Oh, la l'impact du chaos. Here. Oh, là, ya. Du coup, euh, tu prends la pile de droite ou de gauche La bah, Marine, euh, ça fait évoquer ma de droite. <rire> oh mon dieu, on va faire des abonnés. J'ai pas dit que j'étais de droite. Non, mais on s'en fout. <rire> Allez, c'est bon, part pas dans le débat. <rire> Commencez à ouvrir, tu sais quoi, voilà, pour la peine. D'accord. On criera après. On va qui on, on donne quoi, à qui, etc. Comme d'hab en fait. D'accord. Alors... Du retour de la bête gladiateur pour commencer. Chambre abominable des désenchantés. Mmh. Laurier aromage. Mmh. <rire> Vent béni. Vent béni. Oh putain! Oh, douce marjolaine aroma J'en connais un qui est content là. Ah ouais, parce que c'est ce jeu, donc je Évasion pas, ouais. des désenchaînés. Dragon galaxie spirale. Et ghoul astra. Ah, enfin, il en reste une. Astral, non? Non, astra. Ah, et Nomachi de gladiateur. Ok. Bon. Ah, Moi Tu l'as ouvert correctement, tiens? Ouais. J'en ai qu'un seul bien, après le reste ça va être poubelle hein. Hop, voilà, comme ça ça ira dans le tableau Alors, pour moi ça va être Alors, j'ai le droit au collisionneur de suppression Laurier aromage donc Parfait, hein, c'est la carte que je cherchais Chaudron du vieillard Esprit Téni, Ashuna Dragon par feu de flûte sombre Boom Pauline Prélèvement d'âme Marjolaine, aromage. Et Cœur de merveille, marincès. Ok. J'ai eu des... deux lignes, c'est sympa ça. Ah non. Mmh, mmh, mmh. Mais pas douce, quand même. Bah ça va vite 12. Hein. Oui, et oui. Surtout à deux à mourir. Oh ouais. Ah non, on dirait, non, on dirait vrai, le chaîne rouage en son ouais. en fait. Dragon, blindage, showbam. On va pas son attaque, ça défend. Ah, il y a 0-0, d'accord. Mmh. Et Mega Méga -chirilla. Collisionneur de suppression. Celle que j'ai eu là. Non, je crois pas. Coquille brûlante salamandrande. Ah. <rire> Jumelle désenchaînée à roi. Con grande priminérale. C'est ce une con mais en rocher, il est pas mal. Jardinage aroma. Réassemblage du monde. Prom... Ouais c'est ça. Prometheor l'étoile brûlante. Ok. Ah c'est. T'as eu des bonnes cartes hein Ouais c'est pas mal. Pour l'instant. Hein. Sauf que toi, tu, je crois que tu vas récupérer la marincesse pour faire le deck, c'est ça euh, C'est possible, ouais. Ok. Du coup, donc, avons nous. Alors, moi j'ai bulldozer, brutal, chenille inf... enfin. chenil infinie. Chenille infinie. ouais, c'est ça, c'est un chenille Infini. Mm -hmm. Nice Ensuite, j'ai. Ah, mais c'est ça, c'était cartes en fait qui font le reflet du coup qui empêchent la mise au point, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu Brenfing. Euh. Oui, c'est ça. Briné. Non, Briné alors J'ai eu aussi Madron. Ah non, c'est cette fois-ci, c'est Madragifor. Primine... Ah putain, Priminéral. Ça, non, je vais y arriver. Cascade Versa Versapus Bête Gladiateur. C'est ça, Vespacius. Non, pas vers <rire> Oh la vache. Alors même, même ça, oh là, sans la caméra, j'avais du mal à lire. Alors là, on est roi, roi des, roi des zones du miroir des rêves. Waouh, le monstre fusion avec plusieurs effets comme ça. Il est très bon en plus. Euh, Bayoneteur, le canon fatal. Danse avec les bêtes. Et premier l'étoile brûlante. En attendant, je vais trouver ouvrir mes boosters pour gagner du Chaudron du Vieillard. Dragon Blindage Chaudum. Avion de Patrouille Dédé. Dragon Nébuleuse. L'œil Maléfique de Gorgoneo. Gorgoneo. Gorgoneo. Dino-Lutteur empereur Martial que en coureux de marin c'est ça mmh. ça change un peu d'étoile de mer comme marjolaine, le temps. Aromage. marjolaine aromage. luna esprit noir l'esprit noir Ok parfait je, je suis en train d'envoyer un hein, donc ça parfait ça va être celui là et du coup sur celui-là nous avons -da -da -da -da. miroir du alors miroir des rêves du chaos laurier aromage oh. évolti galerie chez GGG Magalhéri <rire> Electrotrain, j'arrive pas à le lire. Oh, bataille brutale de bête Gorgogne impératrice de l'œil elle Allez, stylé. Dragon Galaxy spirale. Bayonetter le canon fatal. Et Ghoul Astra. Et les monstres Astra. Ouais, J'ai pas beaucoup d'aroma comparé à toi. C'est vrai. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est encore que le début. Ruée de broyage, cascade marincès, ange des mers marincès, évoltile, méga, chirurgia, emmêlement spirituel. Draco, berserker du téni, oh. Elle est belle. Ouais, euh, Prométhée en étoile brillante. brûlante, pardon de merveille, et Ghoul Astra. Le Ghoul Astra, je crois qu'elle va pas mal tomber. J'ai l'impression. Ah, du coup, alors... Donc nous avons la Spirale Galactique euh, d'Acyon, le Collisionneur de Suppression, Dragon Blindage Chobam, Brinigir, Atorix Bête Gladiateur, L'œil maléfique de Gon... Gorgonéo. Nos machines de Gladiateur. Prométhéor, l'étoile brûlante. Et Brunetteur, le canon fatal. Oh, dans ce booster, rien d'intéressant. Voilà, je pense que j'ai le booster le plus pourri. Ouais, c'est possible. <rire> Coquille brûlante salamandrande. grande. Oups. <rire> bah oui, mais du coup, je peux leur tirer la carte. Oui, mais il veut pas faire une mise au point dessus. parce que j'ai des trucs qui brillent. Retour de la bête gladiataire. Bandragifor, prix minéral. un peu de mal à la dire jalouse celle-là, à chaque fois. Euh, jumelle désenchaînée. Ouais. Gorgone Gorgon, impératrice de l'œil maléfique. Dragon galaxie spirale. Queue en couronne marincesse. Évasion des désenchaînés. Action magique, tour complet. C'était quoi ce... Mmh. Bah, Je suis curieuse de savoir ce que ça fait. Et du coup, alors, Evoltit, Mega Shireya, euh, Vieil esprit. Ruée de broyage. Emmêlement spirituel. Miroir des rêves. Hypna... Oh, hypna... Ah bah, hypnagogique. Rassemblement du monde. Je pense que c'est pour héritage du monde. Bonze tout seul. Héritage du monde, clé du monde. Neige marincesse. Moi, oh, oui. je ne fais pas neige. Moi oh, non plus. Il reste moins de boosters chacun. 1, 2, 3, 4, 5. Électrotrain. Ange des mers marincesse. Bye bye les gars. Cascade marincesse. Monster Express Cours de Cristal Marincès euh, Cœur de Cristal Marincès, pardon. Neige Marincès Et Bayonetter Le Canon Fatal Criquet <rire> ah, classe. Ah, Franchement j'aime bien là, ça fait les... penser à et une pâte euh, ouais, Par euh... contre t'as une carte machine là 4 étoiles euh... Monster Express Ouais elle m'intéresse pas mal Monster Express Du coup Bye bye les dégâts Ange des mers Marincès Dino Luteur Valéonyx, ça allait d'entendre des dinoluteurs. Ça, Coquille Bruante Salamangrande, Transcendance Salamangrande, Galant Granit, Océan de combat Marincès, ou merde, Neige Marincès, bon, on a vu la prochaine, Action Magique Tour Complet. Voilà, j'ai beaucoup de magie piège. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de Marincès dans ce... cette display que la dernière. Qu ouais, a et a pas mal de Salamangrande. C'est Rising Rampage. On avait ouvert, je crois. Oui, et euh, il y avait pour la première euh, fois avait, euh... les. Les marincesses, ouais. roi des rêves du chaos. <rire> et les, la carte est jolie, parce qu'elle est... Ouais. Était... Mmh. Collisionneur de suppression. Laurier hommage. Mandrard, fort prix minéral. Ferme tyran. Oh, la reprise, désolé, petite coupure de caméra. On enchaîne. Ça cause la batterie. <rire> Donc on est à Danse avec les bêtes Nomachie de Gladiateur Océan de Combat Marincès Ok ensuite pour moi Donc il y a Cascade Marincès Chaudron de Vieillard Dragon Blindage euh, Gobem Les cartes ça fait du reflux Ferme Tyran Congrand prix Minéral Papillon Séraphin. Je sais pas quel monstre Séraphin dedans Luna l'esprit noir. Que en couronne Marincès. Cœur de merveille Marincès. Ok. <rire> descends car, descends. Ah, de... Et voilà, mais mais c'est pas surprise. bon de faire comme ça. Oh oui. Ah hein bon. <rire> Bulldozer brutal chenille infinie. Mimikoury, Vespasus, Bête Gladiateur Gorgone, Impératrice de l'œil Maléfique, Dragon Galaxie Spirale, Prélèvement d'âme, Jardinage Aroma, ou ouais. Dino-Lutteur en Pelot, Martial, et Brinager. Brinager. en anglais ça ferait mieux, Brinager. Peut-être, si ça se prononce comme ça, en anglais. Oui, ça vrai qu'en anglais, ils ont d'autres, comment alors, Dino-Lutteur, Valéonix, Dragon-Blindage, Gobam, euh, Brinigiri, <rire> euh, Sagita, Sagittari, Bête Gladiateur, donc c'est Sagittaire, pas mal, Un Désenchaînée de l'Angoisse, Boom Pauline, alors, Réassemblage du Monde, Que, en Couronne, marincesse Luna, Esprit Noir. Vu, je crois que j'ai presque les mêmes cartes à chaque fois, c'est ouf. Le joueur de la chance, Interface, Gardna. Action magique, doubleur des verbes. Okay. Ange des mers, marincès. Dino-luteur, Valéonix. Transcendance salamandrande. grande. Domitianus, bête gladiateur. La fusion bête gladiateur, ça, pas mal. L'héritage du monde. Cœur de merveille, marincès. Réassemblage du monde, Okay. Voilà. Hop, alors, nous avons avion de patrouille DD, donc le monstre DD, euh, électro-train, euh, bulldozer brutal chenille infini, spirale galactique tachyon, monster express, ok dans mon euh, donc, oh putain la vache, Oneroi, roi des zones, du miroir des rêves, la monstre fusion machin que j'ai tout à l'heure, papillon séraphin, dragon galaxie spirale, héritage du monde, clé du monde. Voilà. <rire> Collisionneur de suppression. Retour de la bête gladiateur. Miroir des rêves du chaos. Vent béni. Miroir des rêves Hypnagogique Gogique. Oui. Océan de combat marin cesse, dino en pelot martial, héritage du monde, et action magique, tour complet. Ça va. Alors, nous avons bye bye les dégâts pour commencer. Euh, Bulldozer brutal chenille infinie, dragon blindage <rire> je crois c'est celui que j'ai plus. Sagittari, Blade, gadiater, douce Marjolaine, Aroma Séraphie, yes, l'héritage du monde, jardinage d'aroma, enfin neige princesse et prometteur, l'étoile brûlante. Enfin je commence à avoir des cartes oh, Aroma. Bah, ouais, moi il me reste deux boosters chaque. Ah non, bah, c'est ton avant-dernier. Ouais. Ah, Bulldozer, brutal chenille infinie. Avion de patrouille des dés. Chambre abominable des désenchaînés. Vieil esprit. Escadrille des longues oreilles. Panthère de laboratoire. Rassemblage du monde. <rire> Héritage du monde, clé du monde et goulastra. Alors c'est en fait pas mal, hein. Hop là, Dino Luther Valley Onyx. Ruée de Broyage. On reprend à nouveau, désolé, je suis désolé, ça a coupé, ça va ça être super pour le montage par contre. Transcendance Salamandrande, nous en étions là. Euh, Congrand Prix Minéral, Action Magique, euh, Tour Complet, Dragon Galaxy Spirale, Criquet Pèlerin. Et Luna l'esprit noir. Et le dernier. Le dernier chacun. Hein. Ouais, le dernier chacun. Hein. Ça c'est le dernier. De sauf, hein. Je fais une tour de pile. Dino lutteur Valéonix. Laurier Aromage. Retour de la bête gladiateur. Dragon surexplo. Sacrifice paisible. Évasion des désenchaînés, prélèvement d'âme, dino-luté en Martial, et danse avec les bêtes. Ça, t'as eu des bons trucs, quand ne vient pas boosters. un ouais. booster. Touchons du bois et essayons d'avoir... Ouh, je le sens bien, je sais pas pourquoi, j'ai un bon pressentiment sur le booster, je le sens un peu plus lourd que les autres. <rire> Chaîne abominable des désenchaînés, interface GARNA. bah celui-là déjà on l'avait pas eu. Ah, d'accord, on l'a eu. Euh, retour de la bête gladiateur, spirale galactique, tachyonne. Oh, Oniromancie du miroir des rêves Abomination déchaînée Désenchaînée oh, Bonze tout seul Et la dernière Marjolaine aromage Ah non c'est pas la dernière Papillon séraphin Et voilà On a fini d'ouverture Du coup ça fait combien de cartes géniales qu'on a eu Ok du coup moi j'en ai eu 4 Vérifie, elles sont. Tout... Ouais, elles sont toutes en ultra, J'ai les quatre là et toi t'as eu les deux là. Et il n'y a pas eu de doublon, donc c'est parfait. Oui. En tout cas, on espère que cette petite ouverture vous a plu. Même si bon, il y a eu deux de, de coupures, mais bon, c'est indépendant de, de, de notre volonté. Le monteur là. Va... Ça, ça clut... s'est classé. Bonjour au mois du futur. <rire> du coup, on fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien, les amis. Puis euh, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et tout ça. Vous connaissez la musique. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. We'll <laughs>